Alors, 14h01, Alors, je vous souhaite officiellement la bienvenue à notre formation numéro 4 en lien avec les outils technologiques développés par le Service national du récit de la formation à distance et des super outils pour Moodle. Cet après-midi, la thématique particulière, c'est qu'on vous parle d'évaluation avec Moodle, donc évaluer à partir de la plateforme Moodle. Alors, une dernière fois, je souhaite la bienvenue à ceux et celles qui se joignent à nous. Mes collègues vont prendre le relais du clavardage pour vous envoyer le lien vers le document d'accompagnement, puisque moi, je poursuis ici à l'animation et aux diapositives. Alors, la présentation, elle est enregistrée pour ceux et celles qui avaient posé la question. Oui, effectivement, elle est enregistrée, mais je ne sais pas quand elle sera disponible pour vous. La, les gens de VIA ont cumulé un, un certain retard. Là, ils ont beaucoup, beaucoup de, de documents à traiter. Donc, je n'ai même pas encore reçu l'enregistrement de la formation 3 qui a eu lieu il y a une semaine. Donc, euh, alors, soyez patients et indulgents envers nous, c'est hors de notre contrôle. Des, des, euh, vous pourrez être informé du dépôt de, des, des, des vidéos lorsque ce sera disponible sur la page recifade.ca, de même que sur notre chaîne YouTube, je vous en parle un petit peu plus tard. Alors, on y est, voici. Alors, évaluer avec Moodle, partie A, puisque nous avons la partie B la semaine prochaine, qui, elle, est plus succincte, euh, pas plus succincte, mais plus... Euh, plus, euh, plus, en plus grande quantité de matière, on va le dire ainsi, plus, plus soutenue puisqu'elle qu'elle dure 1h30, tandis que cet après-midi, on est avec vous pour 45 minutes. Alors, pour ceux et celles pour qui c'est la première fois qu'ils se joignent à nous, bien, on est une petite équipe formée de sept membres. Si vous avez déjà assisté à l'une ou l'autre de, de nos formations, je vous invite à utiliser le pouce en haut. Dans la fenêtre au-dessus de nos petites photos où il y a la petite main. Et si c'est une première fois que vous nous voyez, bien, je vous invite à mettre un pouce en bas. Non pas que vous n'êtes pas content de nous voir, mais ça nous permet de voir là, qui était présent avec les dernières rencontres et vous permet d'utiliser l'outil à cet effet. C'est bien alors, je suis Nathalie Anger du, euh, du Service national du récit de la formation à distance. Je serai accompagnée cet après-midi par ce de Guy Gervais, d'Étienne Roy, Yvon Kemner. Nous avons également Claudine Jourdain qui est présente avec nous et notre stagiaire, Stéphanie Audras. Alors, Claudine et Stéphanie vont gérer le clavardage, de même que le document questions-réponses que je vais vous présenter dans quelques instants. Notre équipe a une façon de voir les choses, pour ceux et celles qui l'entendent. Pour nous, c'est encore très présent dans notre cœur. On se dit toujours qu'on a une vision particulière qui nous dit que ceux qui voient les choses telles qu'elles sont, ils se demandent pourquoi. Puis, il y a ceux qui les voient autrement, qui disent comment elles pourraient être, puis on se dit, nous autres, pourquoi pas? Donc, je la passe rapidement, mais on dit qu'on est des gens rêveurs, des gens qui s'adaptent aux besoins des des, des des, des personnes que nous accompagnons dans le but de produire des choses qui n'existeraient pas et qui étaient euh, possiblement euh, inimaginables pour certains, mais nous on se dit pourquoi pas, on va de l'avant dans ce sens. Alors c'est la même présentation que vous aviez dans les autres vidéos, là, les autres formations. Notre formule cet après-midi, on la veut brève, donc 45 minutes. Elle est enregistrée, comme je le mentionnais précédemment. On la veut également, cette formation-là, participative. Je vous présente à l'instant comment vous pouvez le faire. Vous avez déjà commencé là avec le pouce en haut, pouce en bas. Et on la veut soutenue, puisqu'on va vous offrir des plages d'accompagnement personnalisées ensuite. Je continue. Alors, il est possible d'utiliser le clavardage, vous l'avez fait jusqu'à maintenant très bien en vous présentant au début de rencontre. Les outils de VIA, je vous en ai parlé. Il y a également un document collaboratif, donc dans le document que vous avez en main, là, que j'ai mis dans le clavardage, mes copines l'ont remis également, vous pouvez utiliser ce document collaboratif-là pour poser des questions-réponses. Donc, je le mets ici, quand vous allez cliquer sur le lien qui est ici Moodle question vous allez arriver à ce type de document-là. Vous avez les questions-réponses de chacune des autres formations que nous avons offertes en lien avec les outils développés par Moodle. Et aujourd'hui, on est à la formation numéro 4. Alors, dans le tableau qui sera là, je vous invite à aller inscrire vos questions et vos réponses ou encore de les inscrire dans le clavardage et mes collègues vont les reproduire, les reproduire dans ce tableau-là. Et à la toute fin, après la présentation, nous allons prendre le temps de répondre à chacune des questions qui n'auront pas été répondues le live avec vous cet après-midi. Donc, vous avez tout ça, mes collègues vont mettre les liens dans le clavardage. Je vous parle également du Padlet. Le Padlet, c'est un outil intéressant. Pour y avoir accès, le lien, vous allez l'avoir dans le clavardage aussi, mais je vais vous faire un petit résumé. C'est un mur dans lequel des thématiques sont exposées et vous êtes invité à laisser un commentaire ou un cœur ou encore d'autres pour identifier qu'est-ce qui vous plaît ou quels sont vos, vos commentaires là, face à ça. Et c'est toujours plaisant pour nous de vous lire et de partager d'une séance à l'autre, d'une formation à l'autre, les impressions que les gens nous ont laissées. Je reviens ici. Donc, rapidement, les liens que je vous ai présentés. Monurl.ca, récifadmoodle Moodle 4, donc nous sommes à la formation 4, c'est le lien du document d'accompagnement. Récifad Moodle question, c'est le document question-réponse que vous pouvez utiliser tout au long de l'après-midi. Le Padlet, Récifad Moodle Padlet. Et finalement, un nouveau lien que je vous présente aujourd'hui pour ceux et celles qui étaient présents les dernières fois, c'est le Récifad YouTube. C'est notre chaîne YouTube et on a fait pour vous autres des listes de diffusion, des playlists pour chacune des formations, donc ce sera intéressant pour vous d'y accéder. Je poursuis ici. Je vous ai parlé que c'était une formation qui était soutenue. À nouveau, pour ceux qui connaissent la formule, mais sinon je vous l'explique, nous offrons dès demain trois salles de clavardage sur le Parfum whereby où il y a sept plages d'accompagnement et vous êtes invité à questions réponse échanger, vous réseauter entre vous. Alors, mes collègues Guy, Yvon et Étienne seront là pour répondre à vos questions. Et à la toute fin de la présentation, là, je vous donne le, les liens, et comment accéder à ces salles de clavardage-là. Mais sachez que nous serons là pour vous, pour vous aider. Retour sur les formations précédentes. Alors, je vous ai déjà tout verbalisé ça, mais là, je l'ai schématisé. Vous avez accès sur notre chaîne YouTube à tout l'enregistrement, tous les didacticiels qu'on vous présente au cours de nos formations. Donc, ce que les gars vont nous présenter tout à l'heure, tout ça est présent sur notre chaîne YouTube. Les documents d'accompagnement, tout comme le document questions-réponses, si jamais vous perdez les liens, bien, vous avez accès pour tout le monde sur le site récifade.ca. Donc, vous cliquez sur « Formation » et vous allez trouver, exemple, « Formation 4 », ce qu'il faut pour aujourd'hui. Et pour les personnes qui sont inscrites à l'environnement numérique de test que nous vous avons proposé. Alors, vous pouvez passer également par nr Notre but est toujours, pour ceux et celles qui connaissent la diapo, que vous repartiez avec l'idée que Moodle, c'est « wow », puisque les développements technologiques que nous avons conçus pour Moodle ben, devraient vous donner le sourire et non vous tirer les cheveux de la tête. Les objectifs aujourd'hui corriger par des grilles de correction des documents déposés par les apprenants. Alors, à tour de rôle, Yvon et Guy vont se relayer. Guy va être l'apprenant, donc lui, il va reproduire des actions d'apprenant, donc comment déposer un document, etc. Tandis que Yvon, lui, va jouer le rôle de l'enseignant qui programme la remise des travaux, programme les travaux, etc. Donc, les deux vont s'échanger en ce sens, le partage d'écran et l'après-midi. Plus particulièrement aujourd'hui, donc création de l'activité devoir. Un devoir, en fait, c'est une production, un travail. Ce n'est pas nécessairement un devoir comme le sens premier de devoir. Donc, un travail représente une production d'un élève, d'un apprenant. Et on va également réaliser du côté de l'apprenant ce devoir-là. On va faire une correction du point de vue de l'enseignant et on va voir comment l'élève voit ce qui est résultat de ça, ce qui est le résultat de ça. Je cède donc la place à messieurs euh, l'enseignant Yvon et l'apprenant Guy. À vous, messieurs. Merci, Nathalie. Je vais partager l'écran puisque c'est moi qui vais commencer. Donc, euh, oui, donc vous devriez voir mon écran. Je suis sur ena.recifad.com. Et je vais vous euh, présenter où sont les ressources pour nos participants, puisque Nathalie, euh, tu nous l'as mentionné. Donc, c'est ici, « Formation Moodle ». Et vous avez euh, un peu plus bas, ici, dans la barre grise, « Formation numéro 4 ». Donc, ce que Guy et moi, nous allons faire, c'est une synthèse de toutes les informations qui sont euh, déjà prêtes, déjà présentes, sous forme de petites capsules. Donc, l'activité de voir, on va examiner la création de la production écrite. Et ensuite, Guy va enchaîner euh, comme étant l'élève qui va vous démontrer de quelle manière il réalise l'activité. Donc, pour ce faire, je vais utiliser un espace qui est l'équivalent de votre espace personnel qu'on a créé pour vous. Et euh, je vais utiliser ici, là, par choix ici, une section de la formation. Donc, je vais me placer en mode édition. Et ensuite, ici, je vais vous présenter à quel endroit je vais ajouter l'activité. Donc, euh, je vais utiliser ici en mode édition, ajouter une activité ou une ressource, ici. Et parmi la longue liste, c'est l'élément devoir que nous allons utiliser cet après-midi. Donc, je vais vous le présenter rapidement, puis ensuite, je vais aller vous expliquer de quelle manière on a créé les exemples à votre attention. Donc je clique sur devoir et ensuite je clique sur ajouter. J'ai besoin ici d'un titre, le nom du devoir. J'ai plusieurs réglages à faire. Donc euh, ici on voit la date limite, c'est quand même assez intuitif, là, les champs à compléter. Et disons que ici nous voulons, euh, dans quelques jours, le rappel à évaluer, c'est pour l'enseignant. Donc, on, on s'attend ici à ce que ce soit fait par l'enseignant, la correction avant le 18 juin. Je vais y aller de façon simple, juste avec un texte en ligne, avec euh, tout simplement là, un champ qui permettra à l'élève de rédiger. Et donc, je vais enregistrer et afficher et voir qu ce que ça donne. Euh, évidemment, la date, excusez-moi, la date limite, donc on va y aller pour un petit peu plus tard, le 13. Donc, euh, mon activité, elle est créée et il me reste à attendre les travaux de mes élèves. Donc, pour la création, vous voyez, c'est quand même pas très élaboré. Si on va voir si j'enlève le mode édition et que j'examine euh, qu'est-ce que ça donne à partir de la page d'accueil, ne pas l'avoir fait dans la bonne section, je suis désolé. Je l'ai fait plutôt ici. Donc, l'activité s'est ajoutée à la liste. Donc, allons voir maintenant le travail euh, attendu pour la semaine 4. En fait, j'aurais dû plutôt le glisser au bon endroit, c'est-à-dire ici. Donc, la production écrite, examinons ensemble de quelle manière elle a été construite. Donc, pour retourner euh, consulter l'activité, donc de voir... Sur l'engrenage, je vais cliquer sur les paramètres ici. Donc, qu'est-ce qu'on aperçoit cette fois-ci? Une production écrite, donc le nom de l'activité, la consigne donnée par l'enseignant, les différents paramètres. Donc, Je vais laisser la place à Guy maintenant qui va la compléter cette activité comme élève. Euh, je, vais moi aussi faire... donc, euh, je vais moi aussi faire un partage de mon écran. Donc, vous devriez voir maintenant mon document. Euh, alors, je suis l'élève. Euh, ici, je suis connecté en tant qu'élève. Je suis dans la semaine 4. Et à la fin, je vois euh, le document qui a été ajouté, production écrite. Si je clique dessus, euh, j'ai l'état le, le, le, des travaux. Donc, aucune tentative d'en évaluer, évidemment. J'ai la date de remise. Donc, il faut que ce soit remis pour le 15 juin. Il me reste 10 jours. Je clique sur « Ajouter un travail ». Et là, j'ai une zone ici, un champ qui euh, me permet d'entrer de, du texte. Donc, c'est ici que j'entre euh, mon texte. Tout simplement, je tape mon texte. J'ai euh, enregistré les changements. Et là, hop, j'ai un petit message d'erreur parce qu'ils vont spécifier un maximum de 150 mots. Donc, on peut limiter le nombre de mots. Donc, je vais juste couper pour vous montrer. Là. Donc là, ça devrait passer. Alors, mon document a été remis pour évaluation. Et je peux en tout temps modifier mon travail, le supprimer pour en remettre un autre. C'est toujours possible jusqu'à la date limite. Donc, Yvon, je peux corriger ça. Mm -hmm. Non, je ne sais pas si ton micro est branché. Oui, merci Guy, j'avais oublié de le mettre. Donc, je suis, vous m'avez vu aller euh, corriger les travaux remis. Donc, je viens d'y accéder. Et euh, je vais cliquer ici, je constate l'élève en question, Mathieu Turcotte, un nom fictif. Donc, euh, je clique ici sur « Note » et euh, j'aperçois ici, si je vais chercher son nom, Mathieu Turcotte. Bon. Ok, ça a pris un peu de temps, désolé. Donc ici, ce qu'on peut euh, constater, c'est que c'est un document PDF qui est généré. Ça, c'est avec euh, Moodle 3.8, la nouvelle version. Les gens ont la possibilité d'annoter, de commenter. En plus, évidemment, de noter. Donc un excellent travail, Guy, 20 sur 20. Mm -hmm. Et j'enregistre et j'affiche la suite. Donc euh, on a l'élève suivant ici, là, qui est à corriger. Donc... C'est en ordre alphabétique. C'est très facile de corriger là, un groupe de données. Parfait. Donc, Donc je... la lecture. Oui, Guy. Oui, bien, c'est ça. J'allais dire, je vais euh, vous montrer euh, à quoi ça ressemble du côté euh, de l'élève. Donc, euh, je vais partager mon écran. Oh, Comme oh, ça. Donc, euh, moi, j'ai reçu une notification qui me dit que, bon, euh, j'avais remis mon travail, là, peut-être on était un peu vite, j'aurais dû recevoir aussi une notification concernant euh, la correction. Si je clique sur le travail, je peux aller voir euh, la note, et je peux aller aussi par le côté ici, le tableau ici, sur le côté, euh, laboratoire euh, rendu, aller voir ma note. Donc, j'ai le choix, soit par le tableau ici, ou soit par euh, production écrite. Je vous ai pas montré tout à l'heure aussi, j'ai oublié, mais j'avais accès à la, à la grille de correction. Euh, ah non, c'est vrai, la grille de correction, on va la montrer tout à l'heure. C'est vrai, c'est pour le prochain. Donc ici, j'ai ma note. J'ai eu 20 sur 20. Ça a été évalué le jeudi 4 juin. Et mon document est toujours là. Euh, le PDF a été annoté par par mon professeur. Donc, je peux le consulter pour aller voir euh, le travail avec les annotations. OK, je te passe, suivant. On va vous présenter un deuxième devoir maintenant. Et euh, cette fois-ci, il va être euh, un petit peu plus élaboré, dans le sens où on va créer une grille de correction. Une grille là, qui euh, sera cliquable par l'enseignant le, qui doit... Qui, qui, En fait, le but, c'est de simplifier la correction. Puis aussi, c'est euh, de permettre euh, la création, la correction rapide de, de documents produits par l'élève remis sous forme de fichiers. Donc là, l'élève n'avait qu'à saisir un texte mais les élèves souvent vont faire, par exemple, des travaux d'équipe. L'exemple le, qu'on a choisi pour vous, c'est un exemple qui est très concret, qui euh, est utilisé là, dans l'école euh, où j'étais avant euh, d'être au Récit. Donc, euh, il est à la semaine 4, le, le rapport de laboratoire. Donc, imaginons ici la situation, je vais l'ouvrir, je vais vous présenter devant vous. La situation est la suivante, l'élève a... Euh, créer euh, un rapport remettre un rapport de laboratoire et euh, il doit le faire avec son coéquipier ou sa coéquipière. Donc, le, on, nous avons créé pour vous deux solutions. Une solution pour les gens qui travaillent dans un environnement Microsoft avec euh, Office mmh. 365, puis nous avons créé aussi une solution avec euh, Google. Donc, c'est celle-ci qu'on va utiliser euh, pour euh, la démonstration, mais on a préparé pour euh, chaque cas un scénario, puis on a fait aussi une capsule vidéo qui vous explique de façon très détaillée là, toutes les opérations. Donc, on les a réalisées, puis on les a filmées de manière à ce que ce soit facile pour vous. Donc, euh, ici, euh, dans le fond, il s'agit d'un devoir. Donc, qu'est-ce qui est nouveau ici, c'est qu'on a une consigne qui est plutôt élaborée. C'est une page qui ressemble à une page web. Et puis, euh, un peu plus bas ici, comme je suis l'enseignant, bien j'ai tous les travaux remis. Euh, donc ici c'est mon lien là comme vous l'avez vu tout à l'heure. Ce qu'il y a de particulier dans ce devoir, c'est que lorsque je clique sur l'engrenage et que je vais voir dans évaluation avancée, on retrouve ici la présence de la fameuse grille qui nous est utile lors de la correction. Donc on va examiner comment cette grille là, on peut la créer. On va vous montrer aussi comment s'en servir. Donc mais la, la fonction de la grille ce pas seulement que d'identifier les points, là, mais ce sera au moment de la correction. On va cliquer chacun des éléments critères. C'est de cette manière-là que les, les élèves vont recevoir leur note. Donc, ce sera beaucoup plus rapide pour les élèves. Donc, je vais revenir en arrière. Je vais examiner avec vous comment ça a été euh, créé, ça, donc au niveau des paramètres de l'activité. Donc, comme tout à l'heure, dans la description ici, Bien, on a fait le choix de créer ici une consigne à l'aide de l'éditeur. L'éditeur, on l'avait découvert à la semaine 2 de la formation, pour ceux qui n'y étaient pas. Sachez que l'éditeur, je vais cliquer dessus, vous permet de créer de façon beaucoup plus euh, élaborée l'interface, dans le fond, la partie visible pour l'élève. Donc c'est à l'aide de l'éditeur qu'on a créé, par exemple, tous les boutons, les liens, etc. Un qui est très important, c'est ouvrir le document. Donc, si euh, je clique sur l'élément bouton « Ouvrir le document », en fait, ici, il s'agit d'un document euh, partagé aux élèves. Donc, examinons euh, tout de suite après le, ma démonstration en le faisant, euh, en quoi ça consiste. Donc, euh, l'URL de partage, c'est vraiment le document à mettre, un document partiellement complété qui euh, doit être complété, évidemment, terminé par l'élève. Donc, on a la date, puis un peu plus bas, on a ici, dans « Notes », c'est ça qui est très important. On a choisi « Remise de fichier », puis on a dans « Notes », ici, c'est indiqué « Méthode d'évaluation ». Donc, nous, l'élément clé de notre présentation, c'est la fameuse grille. Donc, on l'a choisi ici. Donc, c'est comme ça que c'est paramétré. Donc, je vais le refaire à nouveau devant vous pour vous permettre de comprendre toutes les étapes, si vous voulez vous en faire une vous aussi. Donc, je retourne à la page d'accueil et je me crée, je, cette fois-ci, je vais aller dans la bonne section, semaine 4. Et je me crée un nouveau devoir Puis je vais vous le démontrer. Devoir, ici. Particulièrement la grille, puisqu'on vient de faire déjà les autres opérations. Donc, je vais choisir vis-à-vis de -vis notes, je vais choisir grille. Et je vais enregistrer et afficher. Et là, vous voyez, j'ai une nouvelle question. Soit utiliser un modèle, donc sachez que si vous créez des modèles, ils sont réutilisables. C'est la fonction d'un modèle. Donc, euh, je vais plutôt ici m'en créer un moi-même. Et là, ici, à cet endroit-ci, je vais par, par, par exemple. Donc, dans le contexte d'un rapport de laboratoire, aucune hypothèse partiel, puis je vais attribuer les points de cette manière-ci, ou complète, pour disons quatre points. Donc c'est comme ça que la grille a été créée. Donc pour toutes les matières, je sais que c'est très apprécié les grilles, donc c'est, on va en voir l'usage, je vais corriger le travail euh, qui sera fait par Guy, et ensuite euh, on va voir de quel, de quelle manière on manière c'est corrigé, puis de quelle manière aussi la rétroaction se fait auprès des élèves Donc Guy, je te passe la parole pour réaliser l'activité. Mm -hmm. Donc euh, je suis dans la même section, l'activité laboratoire ici. Alors on retenait la, la fenêtre qu'Yvon nous a présentée tout à l'heure. Donc les consignes, si je vais avec Google, créer une copie du document qui est ici, partager avec un coéquipier si je fais le travail avec euh, quelqu'un d'autre, réaliser bon, le travail, le télécharger au format PDF et le glisser dans Moodle. Alors la première chose c'est d'ouvrir le document. Donc euh, mon document est ouvert mais il n'est pas éditable, je ne peux pas écrire dedans, je dois en créer une copie. Donc fichier, je vais créer une copie. Je peux lui donner un nom et cette copie-là va être euh, éditable. Je peux écrire mon nom. Je peux ici partager avec un papier, comme j'ai dit tout à l'heure. Alors, l'hypothèse, c'est ici si j'ai j'écris mon texte, par exemple. Donc, je complète le document qui est là. Et ainsi de suite. Et quand j'ai terminé, je dois le télécharger. Télécharger au format PDF. Donc, c'est ce que je fais. Je télécharge au format PDF. On va le voir apparaître ici dans quelques secondes, euh, d'abord l'enregistrer, oui, puis on va le voir apparaître ici, voilà. Parfait. Donc là, je vais retourner dans mon cours ici. Donc, j'en ai créé une copie, et je l'ai partagée si nécessaire, j'ai fait le travail, je viens de le télécharger au format PDF, je vais le déposer maintenant dans Moodle. Donc, la grille dont je vous parlais tout à l'heure, elle est ici, alors je sais sur quoi je vais être évalué. Et je clique sur « Ajouter un travail ». La différence d avec l'autre, le la texte, c'est que là, j'ai vraiment une, une zone de dépôt. Alors, je vais prendre mon document tout simplement et le déposer. Et je vais enregistrer les changements. Donc là, le document est déposé. Je peux, comme tout à l'heure, euh, venir le modifier, euh, le supprimer, en ajouter un autre. Euh, j'ai le choix. Donc, c'est terminé, c'est fait pour moi. Je passe ça à l'enseignant. Ok, donc Guy, j'ai... Euh... Ici, je vais retourner au fameux devoir en question, le rapport de laboratoire. Toujours à la semaine, je vais enlever mon mode édition, ça va être plus facile. Donc, semaine 4, rapport de laboratoire. Je vais aller consulter mes travaux remis. Je vais vous constater que, évidemment, tu me l'as remis. Toujours Mathieu... Donc, on va aller chercher son nom. Donc, euh, je constate ici là, euh, que tu as complété ton document. Et là, cette fois-ci, j'applique les critères de ma grille. Donc, ici, est-ce que tu vas formuler une, formuler une hypothèse? Disons que c'est une hypothèse générale. Donc, le simple fait de cliquer là, sur l'élément critère, ça va faire en sorte que le pointage va se créer. Est-ce que le calcul est bon? Bon, je vais y aller de façon rapide et euh, vous comprenez le principe. Donc, une fois que ma correction est complétée, je peux aussi placer euh, un commentaire à l'attention de mon élève. Et je vais enregistrer. Donc, Guy, je vais te demander de vérifier ta note. Donc, j'arrête mon partage. Donc, euh, je vais amener mon document. Alors, euh, j'ai encore, vous voyez, j'ai des notifications pour me dire que le document a été corrigé. Donc, euh, remis et noté. Donc, euh, j'en la date. Ça, c'est la grille de correction qu'on m'a donnée. Si je vais plus bas, j'ai la grille, mais une fois, corrigée. Donc, ici, qui me donne 60%. Je peux aussi euh, donner un commentaire euh, suite à cette correction-là. Mais on voit clairement ici, c'est corrigé. J'ai la grille qui est très claire avec les commentaires. Ok, euh, vont a fait tout à l'heure ici. Euh, J'aurais pu aussi, je suis allé euh, rapidement tout à l'heure, mais je vais retourner pour qu'on voit avec notes. Donc notes ici c'est l'ensemble de mes travaux pour le cours. Alors je les ai ici aussi de toute façon. Donc le laboratoire qui a été corrigé ici, euh, il y avait la production écrite tout à l'heure. Donc ici j'ai l'ensemble de mes notes. Voilà. Guy, peut-être euh, puisque le temps nous le permet. On peut aborder la question aussi des nombreux utilisateurs qui sont avec Microsoft. La procédure est légèrement différente. Donc, euh, je propose euh, qu'on examine euh, en quelques minutes les particularités de Microsoft par rapport à Google. Oui, vas-y. Vais... Ouais. Ok. Donc, As-tu le compte euh, de Mathieu en Microsoft? Ça ne sera pas long. Oui, je vais créer ça. Ok, c'est bon. Donc, je vais partager mon écran, puis je vais me diriger à la consigne qu'on a créée pour euh, l'élève. On, on va prendre un moment pour vous l'expliquer. Parce qu'en ce moment, ce qui est à bien saisir, c'est qu'on a eu, dans le, lors des rencontres des dernières semaines, des enseignants ou des, des gens qui nous ont posé la question, à savoir, euh, pour la production du, du, des travaux par les élèves. Euh, Teams ou Google, euh, ou Moodle, pardon. Donc, euh, en fait, euh, ce qu'on cherche à mettre en évidence, c'est que la plateforme euh, Moodle, elle permet d'accueillir, dans le fond, euh, les utilisateurs, tant euh, Microsoft euh, avec Office 365 que Google. La suite des outils qui sont disponibles par la commission scolaire, c'est toujours possible, de, puis c'est même fortement recommandé, là, de les mettre à profit, puisqu'ils sont gratuits, puis que les clouds, là, les espaces de nuages vous permettent, euh, permettent à aux élèves là, de, de conserver tous leurs documents. Donc, nous, en fait, la stratégie par rapport à Microsoft, c'est de permettre à l'élève d'ouvrir son document. Et là, c'est toujours la même idée. Si je clique ici pour Microsoft, on a créé ici un modèle de document. Le même travail, mais cette fois-ci, c'est un document Word. Et puis, ce document Word, bien, pour que l'élève puisse l'utiliser, il doit s'en créer une copie. Vous savez que dans Teams, évidemment, là, euh, les choses sont possibles euh, dans le biais de la classe. Mais c'est aussi possible pour l'élève, s'il comprend bien sa, sa gestion des fichiers, de se créer une copie ici en cliquant sur euh, « télé, euh, Télécharger ». Et là, il faut faire attention parce que, en fait, là, je ne suis pas connecté. Il faut éviter de télécharger en PDF. Alors, vous savez qu'un PDF, ça peut être imprimable, mais ce n'est pas un document qu'on peut compléter. Donc, c'est là la confusion là, possible. Donc, ne cliquez pas sur « Télécharger », vous allez vous trouver à avoir un PDF et là, à ce moment-là, vous avez un problème. Donc, Guy, tu me signales lorsque tu es en mesure de télécharger le document, si tu es connecté en tant que notre élève? Euh, oui, c'est un petit peu, long, ça va être plus compliqué parce que j'ai de la difficulté à me connecter avec un deuxième compte. Ah. Oui, c'est vrai, tu es déjà connecté sous ton propre nom. Ouais. Okay. Okay. Donc, pendant que tu prépares ça, dans le fond, l'idée, c'est d'aller chercher le fameux document partage et euh, de, ensuite de le télécharger puis d'aller le porter dans OneDrive. OneDrive, ça se trouve, avec être l'équivalent de Google Drive, donc un espace nuagique, euh, le cloud, qui permet à l'élève de stocker tous ses travaux. Puis vous imaginez la suite si on lit ensemble la consigne. Donc, il a cliqué sur ces trois petits points, il a ouvert son OneDrive. Il va glisser-déposer son fichier vers OneDrive. Donc, le document, il va se trouver aller dans OneDrive. Ensuite, il va.. L'élève, si ça se trouve être un document Word. Donc, l'élève va le partager toujours avec ses outils de Microsoft avec son coéquipier. Et de la même manière, il va réaliser son expérience ensuite remettre en PDF son fichier. Sachez aussi pour les utilisateurs de Microsoft que Google, il y a une fonctionnalité, là, ça doit être installé par les techniciens, qui permet de convertir les documents Word ou les documents là, de la suite Office. Donc à la limite, un élève glisserait dans Moodle son document .docx, bien l'enseignant va quand même pouvoir le corriger puisque il sera converti par la plateforme Moodle. Donc, le message, en fait, c'est de vous dire que c'est 100% compatible, c'est complémentaire. Donc, si on est en mesure de faire la démonstration, euh, en fait, on n'avait pas prévu de la faire. de euh, mais non, je ne Pardon? Nathalie? Donc, j'ai arrêté mon partage, partage et euh, je vais céder la parole à Guy si tu peux le faire. Sinon, non, on va conclure faire, On euh, le présentera. Tu ne vas pas te faire tout de suite, tu vas pouvoir le faire à la fin. C'est bon. Donc, ça complète euh, notre présentation pour l'activité de voir. Je vais passer la parole à Nathalie. Nathalie a des problèmes techniques présentement, donc euh, je vais prendre le relais. Euh, je vais en profiter pour vous présenter. Est-ce que je suis de retour? Oui, non? Ah, très oui. bien. Alors, je vais essayer, euh, Étienne voulait parler, mais je vais juste reprendre quelques éléments que nous avons inscrits dans le clavardage parce qu'on sait d'une semaine à l'autre que les gens nous manifestent que c'est parfois saccadé dans VIA. Euh, ça arrive particulièrement dans les saisies d'écran. Euh, parfois, c'est votre, aussi votre connexion qui est en jeu aussi. Euh, toutefois, sachez que chacune des parties présentées par Guy et Yvon a été enregistrée. Donc, il y a une, un tutoriel, un, un vidéo qui, une vidéo qui sera disponible sur notre chaîne YouTube. Donc, vous allez tout pouvoir revoir ça euh, à votre rythme sur notre chaîne YouTube. Donc, on sait aussi que le petit curseur, même si on choisit... un euh, un paramètre différent pour notre souris à l'écran de, de VIA, ça ne change pas grand-chose, donc on est désolé, mais vous allez pouvoir tout revoir ça là, sur notre chaîne aussi. Alors, vas-y, je vais juste passer les diapos pour présenter ce que les gars ont mentionné. Je crois que vous êtes encore en partage d'écran, messieurs, ou pas? Non, alors, tout ça, ce que je vous mentionne, les petites vidéos là, sont présentes et cliquables dans, la docu dans le document d'accompagnement. Donc, moi, j'ai l'air d'avoir un problème de connexion, fait que c'est Étienne qui va prendre le relais pour nous présenter des contenus disponibles en téléchargement. Oui. Donc, vous l'avez peut-être su dernièrement, euh, le, les services nationaux des récits ont euh, mis sur pied, sont en train de travailler à mettre sur pied différents contenus d'apprentissage numérique là, qui pourraient être utilisés là, par euh, les utilisateurs de Moodle. Je vais vous en présenter quelques-uns. De même, la commission scolaire a, a partagé ses activités d'apprentissage en ligne qui peuvent être utilisées par les utilisateurs de Moodle. Ces, ces activités-là se retrouvent sur le site ena.recifad que vous êtes habitué d'utiliser. Donc, Je vais vous montrer où est-ce que ça se trouve. Présentement, vous n'y avez pas accès. Vous pouvez y avoir accès en utilisant le, le compte visiteur comme nom d'utilisateur et visiteur comme mot de passe. On va s'organiser pour que les gens qui suivent la formation puissent y avoir accès directement avec leur compte pour euh, explorer les différentes ressources. Donc, quand vous allez sur euh, consultation ici, module, vous allez voir la liste des euh, cours qui sont disponibles. Donc, le cours d'anglais, c'est pas le cours, le, le, les activités d'anglais, la situation d'apprentissage d'anglais va, va être disponible sous peu. Donc, quand vous allez sur la situation d'apprentissage d'anglais, vous avez les informations techniques qui vous permettent de savoir quest ce qui est nécessaire pour faire fonctionner cette euh, situation-là. Vous avez le lien de téléchargement qui est disponible. Moi, j'ai les deux parce que je suis administrateur. Normalement, si vous n'avez pas les droits, vous, vous allez voir le télécharger grisé. Et si vous avez les droits, vous allez avoir accès au téléchargement. Et si vous allez euh, à la troisième section, mais là vous, vous pouvez voir les différentes activités d'apprentissage qui sont disponibles. Les différentes sections sont, sont, sont ici sont disponibles. J'en choisis une qui n'a a pas de restriction. Donc vous avez un questionnaire ici qui vous demande de répondre à différentes. Euh, je suis pas un spécialiste d'anglais, donc ça vous demande de, de répondre à différentes questions par rapport aux, aux euh, activités qui ont été faites précédemment. Donc vous pourrez explorer là, qu ce qu'il en est euh, par vous-même. Si je vous montre le cours d'histoire qui a été monté, donc c'est toujours la même chose. Vous avez la présentation du cours, le téléchargement et la période qui est euh, disponible. Donc, si je vais voir euh, l'économie de 18, euh, vous avez les différentes activités qui sont offertes aux élèves, vous avez une vidéo, vous avez des, des, des notes qui peuvent être prises par l'élève dans le cahier des traces, et ainsi de suite. Là, vous avez un contenu complet là, pour le, le, la première période du cours d'histoire. C'est les informations C'était le, les informations concernant les cours du ici. Si on y retourne, pour voir les cours de la CSBE. Donc, euh, allons voir un euh, cours de français. Donc, c'est encore la même chose. Vous avez l'information pour télécharger pour, concernant l'installation et vous avez les activités d'apprentissage ici qui sont disponibles pour l'élève. Donc, si je vais voir celle-là ici, vous avez euh, des textes à lire, et des questions là, qui vont être euh, relatives au texte qui vont permettre à l'élève de, de, de, de, de développer ses compétences en français et à l'enseignant de voir comment l'élève progresse. Donc, c'est tout pour l'instant concernant les contenus qui sont téléchargeables. Si vous voulez télécharger les contenus, il faut faire appel au responsable de la FAD de votre commission scolaire qui a les droits de télécharger et d'installer ça sur votre serveur Moodle. Merci. On n'a pas de, son à télé Désolé, de ta part. Désolée, c'est ça, j'ai okay. fait ça dans ma connexion. Alors, je crois que, Guy, ta okay. présentation avec Microsoft serait prête. Tes, tes branchements sont, tes connexions sont faites. Oui, je peux le faire avec euh, la partie Microsoft, ce que j'ai fait avec euh, Google tout à l'heure. Excellent. On te... Donc, je suis dans le, la portion du, du travail, comme tout à l'heure, je l'avais fait avec Google. Avec Microsoft, je vais ouvrir le document. Et comme ils vont dire tout à l'heure, le problème, c'est que c'est un PDF qui est généré automatiquement, que je ne peux pas éditer, je ne peux pas copier non plus. Je dois donc d'abord le télécharger. Alors, il va apparaître ici. Ensuite, euh, je vais être obligé de passer ma barre un petit peu. Donc, je vais euh, aller dans OneDrive. Donc, je peux y aller aussi par euh, l'entremise du lien qui est là. J'arrive dans OneDrive. <rire> je vais déposer le document. Et là, si je l'ouvre, le document va devenir éditable. Vous voyez, la barre de menu apparaît. Donc là, je peux écrire dedans. Réaliser mon document. Euh, et après ça, ben, c'est comme tout à l'heure, je vais l'enregistrer. Enregistrer sous et enregistrer au format PDF. Là encore, il va s'ajouter. Télécharger. Voilà comme ça. Il va s'ajouter ici. Je retourne dans euh, Moodle. Et euh, là, je l'ai déjà fait, mais normalement, je reviendrai redéposer euh, mon travail. Et je glisserai celui-là comme j'ai fait tout à l'heure. Donc, dans Office, il y a une étape supplémentaire et faire attention quand on ouvre le document, il faut le télécharger, le redéposer dans le Drive pour qu'il soit éditable. Et ensuite, c'est la même manière qu'avec Google. Voilà. Excellent. D'autres choses à ajouter, messieurs? Merci. Alors, on vous rappelle pour ceux qui étaient présents dans les dernières rencontres, alors tout ce que vous produirez dans le cadre de notre espace de travail, il sera possible de l'exporter dans vos autres cours et de même la migration de cours existants vers un autre serveur est possible. À ce sujet, on vous invite à consulter la formation 1 et sur YouTube, la playlist de la formation 1, vous allez trouver des informations à ce sujet. On est à la fin, alors le rappel de ce que nous avions à construire ensemble aujourd'hui, c'est de corriger, apprendre à corriger des grilles de correction, pardon, corriger par des grilles de correction des travaux déposés par des apprenants. Je vous rappelle qu'il y a plusieurs questions dans le clavardage qui se sont retrouvées dans le document réponse, donc on va y donner suite au fur et à mesure, alors n'hésitez pas à consulter ce document-là. On va reprendre toutes ces questions-là, ne vous en faites pas. Alors, si vous souhaitez vous joindre à nous demain pour poser des questions, échanger avec Guy, Étienne ou Yvon, on vous invite à vous rendre au site monurlca baroblique, récifade Moodle 4, puisqu'on est à la formation 4, soutien. Et à ce moment-là, vous allez avoir accès à un document qui vous permet de prédire. Choisir à l'avance une ou l'autre des plages horaires. Donc, si je vous partage de quoi ça aura l'air, c'est tout simplement ceci. Je l'ai ici. Voilà. Non, c'est pas le bon. Désolé. Non, je le retrace pas rapidement, donc c'est pas grave, je vais vous le trouver tout à l'heure. Alors, vous choisissez d'abord la salle de clavardage 1 Ici, si on vous indique que vous devez vous rendre dans la 2, bien, choisissez la 2 et advenant le cas qu'il y ait trop de monde dans l'une des salles demain matin, là, mes, mes collègues vont vous euh, vous demander de vous rendre dans une autre salle tout simplement, mais soyez bien libre. Nous sommes disponibles de 6 heures demain matin jusqu'à 15 heures en après-midi. Alors, si vous avez des questions, nous serons là. J'enchaîne ici. Pour obtenir un badge de participation, vous devez vous rendre à campus .ca, d'ouvrir la, la page de connexion, de vous connecter à votre compte. Donc, pour ceux et celles qui étaient là dans les dernières rencontres, je vais euh, vous laisser reproduire les actions en cours. Je vais céder parce que... Ma place à Étienne parce que ma connexion fait ça. Moi, je m'entends euh, toujours avec un, un écho et saccadé. Donc, Étienne, je vais te demander de prendre le relais pour euh, obtenir le badge de participation et de même comment se brancher à ENA Récifade, s'il te plaît. Je, je te laisse y aller, Yvon, parce que moi, ma connexion est dans le rouge. OK. Donc, euh, pour les participants qui désirent avoir un badge, euh, en fait, les informations essentielles, c'est que vous devez vous diriger sur Campus Récit à l'adresse indiquée sur la diapositive. et vous allez arriver euh, à la zone euh, de votre formation. Donc, ce n'est pas, dans le fond, euh, l'espace qu'on a créé pour vous permettre de créer vos propres cours. C'est vraiment la page d'accueil de Campus Récit qui vous dirige à cet espace-là qui est le cours sur campus. Et à l'intérieur de la liste des activités, vous allez retrouver le badge pour euh, la formation du jour. Donc, euh, on peut prendre quelques instants pour euh, répondre à vos oui, questions oui, et euh, sinon on se dit à demain. J'ai envoyé aussi le oui. lien pour prendre rendez-vous, donc si euh, les gens ont vu euh, les choses aller un peu trop vite ou parfois saccader, comme on vous l'a dit tout à l'heure sur ena.recifade.com et sur la chaîne YouTube, vous pouvez trouver nos vidéos. Et si vous avez des soucis, n'hésitez pas, on est là pour euh, échanger avec vous demain. Très bien. Alors, formation 5 la semaine prochaine, évaluée avec Moodle partie B, cette fois-ci de 14h à 15h30. Donc, c'est un rendez-vous. Et nous restons euh, en ligne, évidemment, comme ils vont le mentionner. Mais tout d'abord, je vous invite à aller compléter le formulaire de rétroaction de l'ensemble des webinaires offerts ce printemps par les différents membres du Récit. Alors, vous avez accès directement en cliquant sur le lien dans le document d'accompagnement ou encore en utilisant le code QR ici. Donc, je le laisse quelques instants pour ceux et celles qui voudraient s'y rendre. Et je vais replacer le lien pour euh, l'inscription de demain pour les rendez-vous euh, d'accompagnement. Et je vérifie. Voilà, nous sommes à la fin. On vous invite à nous suivre sur Recifade.ca ou encore sur notre page Twitter, sur notre site Twitter Recifade également. Les enregistrements seront disponibles dès que possible. Je le sais, c'est hors de notre contrôle, mais soyez, soyez rassurés, là, nous allons donner cours dès que nous avons en main les enregistrements. Nous restons en ligne pour répondre à vos questions. Je poursuis l'enregistrement encore quelques instants, puis à un moment donné, bien, je, vais, je vais vous annoncer que l'enregistrement est terminé. Mais pour ceux et celles qui veulent se joindre à nous, ça nous fait plaisir. Vous pouvez également écrire vos questions dans le clavardage ou encore dans le document questions-réponses. On espère que ceux et celles qui avaient un petit peu moins le sourire avec Moodle l'aient toujours. Donc, je lisais dans le clavardage qu'il y en a qui attendent encore le sourire. Alors, on espère que Moodle va vous faire sourire si peu. Alors, pour ceux qui nous quittent, merci de votre présence. Merci à mes collègues Guy, Yvon, Étienne, euh, Stéphanie, de même que Claudine d'avoir été présents avec nous cet après-midi. Je veux activer caméra et micro pour ceux et celles qui veulent intervenir également et poser leurs questions à notre équipe. Merci à tous. Alors, je crois qu'il y a Mariève qui a la main levée. Mariève, je vais activer pour vous micro et caméra. Je vous invite, si vous le souhaitez, à prendre la parole. Alors, Mariève, est-ce que vous avez une question? Est-ce qu'on m'entend? Oui, très bien. Allez-y, Mariève. OK, ben moi, je voulais savoir, c'est par rapport à la mise en page. Euh, je vois que c'est très beau sur vos, euh, vos documents à vous. Il y a des petits cercles avec des images, euh, des blocs avec des couleurs, des titres, mais moi, je ne suis pas capable de faire ça. Je n'ai pas ça. Alors, Yvon ou Étienne, voulez-vous répondre, Guy? Effectivement, c'est euh, beau. Vous êtes une dans une quelle oui? commission scolaire? Moi, je suis à la commission scolaire du Pays des Bleuets, au lac Saint-Jean. OK. Normalement, je ne sais pas si les plugins du Récit sont installés sur votre serveur. C'est un plugin particulier qui est notre éditeur HTML qui permet de faire un Moodle plus wow, d'avoir un visuel plus intéressant. Donc, il faudrait le faire installer sur votre serveur. Vous pourriez avoir les mêmes fonctions qu'on vous a présentées le présentement. OK. fait qu'on peut en faire la demande à nos... Euh... Euh, oui, normalement votre responsable bien, de formation bon, à distance de votre commission scolaire d'installer ça. Bon, bien c'est parfait, je vais faire ça euh, euh, tout à l'heure. <rire> Merci beaucoup. À marie dans le clavardage, je vous ai mis barre oblique, Moodle Doc, c'est à cet endroit que pourront être téléchargés euh, nos outils technologiques. Donc, Et je vous invite si ce n'est pas déjà fait, à regarder la formation 2 où on vous explique comment utiliser l'éditeur HTML pour faire du « wow » justement, comme vous le mentionnez. Nous avons dans le clavardage également, j'ai raté la rencontre d'hier organisée l'apprentissage à distance. Alors, cette rencontre-là pour M. Gilbert, c'est une rencontre qui était, pour, je le mentionne pour tout le monde, c'est une rencontre qui était destinée aux responsables de la formation à distance que les centres de services scolaires ont nommé récemment. Et c'était une rencontre d'information. Elle a été et également enregistrée, mais je ne peux pas me prononcer quand est-ce que je vais la recevoir de VIA, mais ça va être publié évidemment sur notre site récifade et ça sera disponible sur nos autres plateformes également. Nous avons David, je crois, et j'avais d'abord une autre question dans le clavardage. Alors, David, j'active votre micro, c'est déjà fait, excellent. Alors, vous pouvez y aller. Bonjour, euh, j'aimerais savoir, euh, dans le fond, on parle beaucoup de plugins, tout ça. Puis, euh, je visité Internet et je m'apercevais qu'il y a plusieurs plugins qui pourraient être intéressants pour, euh, pour mon module, tout ça. Ma question est la suivante. Est-ce que c'est possible de savoir, étant donné que je ne suis pas administrateur, est-ce que c'est possible de savoir la liste des plugins qui sont déjà installés sur un serveur comme étant une commission scolaire Ça, c'est une première question. Ma deuxième question, est-ce qu'il y a des plugins qui sont euh, ou en fait, est-ce que l'utilisation de plusieurs plugins vient qu'à être néfaste pour euh, une commission scolaire, mettons? Normalement, si vous jouez dans les plugins, ça vous prend deux serveurs, un serveur de, de prestations pour être avec vos élèves dessus, puis un serveur de test pour vérifier si les plugins que vous allez installer vont fonctionner euh, quand vous allez être pour de vrai avec des utilisateurs. Euh, nous autres, on ne se lance pas dans l'installation de plugins, euh, on les essaie toujours avant pour être sûr que ça fonctionne avec nos installations. Pour ce qui est de savoir euh, si vous pouvez avoir la liste des plugins qui sont installés, euh, si vous avez les droits d'enseignant, simplement, vous ne pouvez pas avoir accès à cette liste-là facilement. Vous êtes mieux que de, de contacter votre administrateur Moodle qui va vous fournir la liste des choses installées. Excellent. Merci, Étienne. D'autres questions ici? Oui. Alors, allez-y, Caroline, j'active à l'instant votre microphone. C'est fait. Alors, Madame Jeté, allez-y. Alors, en, ayant, en allant au-dessus de nos petites euh, photos-vidéos, il y a une main, la caméra et le micro. Si vous cliquez sur la petite flèche au côté du micro, vous devrez pouvoir l'autoriser. Est-ce qu'on m'entend? Oui, très bien, allez-y. Je voulais savoir, est-ce qu'on pouvait demander à un apprenant de déposer un vidéo comme devoir? Et si oui, est-ce que le vidéo était limité dans sa grosseur que tu pouvais supporter, là? C'est une question qui est un peu délicate, ça, parce que techniquement, on peut répondre oui. Parce que si je fais un partage d'écran, on peut voir qu'il y a une taille maximale que l'enseignant peut dé définir dans euh, l'activité de voir. Par exemple, si je demande une vidéo de quelques minutes, je peux m'attendre à avoir un fichier dont la taille serait de, disons, 50 mètres. Alors, techniquement, que ton peut... écran, Yvan, Je m'excuse, tu oui. disais. Si je, je tu vais, oui, c'est toujours utile. Oui, ben ouais. C'est bien. Donc, on va aller voir où sont les réglages. mais ça a un impact, ça, sur l'espace encombrement du serveur. Donc, il y a une solution alternative à ça. Je vais vous l'expliquer. C'est que, si, est-ce que vous voyez mon écran? Oui. OK, super. Donc, je vais retourner dans le cours où on avait créé euh, notre activité, là. supposons le premier, supposons qu'on revient à la semaine 4, où on avait une production écrite, donc si on change le contexte, qu'on demande un fichier la vidéo, donc j'aurais le changement serait ici, puis je pourrais dire ici la limite c'est, exemple ici la limite du cours autorisé c'est 100 000. Je peux faire ça, mais si on a 300 jeunes qui déposent chacun 100 mails, l'inconvénient qu'on a au niveau du serveur Moodle, c'est que ça va prendre l'espace disque. Le bénéfice, c'est que vous avez la copie et vous conservez la copie, donc vous êtes capable de soutenir votre évaluation parce que vous avez une trace que vous avez conservée. Donc, c'est sûr que ça vous prend ça pour pour euh, pouvoir justifier votre résultat. Par contre, si vous demandez à l'élève de placer son fichier de type euh, vidéo dans le, soit le Google Drive ou le OneDrive, là, la solution de l'organisation, ben là, ça prend aucun espace. Tout ce qu'il a à faire, c'est vous le partager. Mais si au lendemain de son résultat, euh, l'élève modifie le fichier, bien là, vous, vous n'avez rien pour justifier votre résultat. Donc, je ne sais pas si vous voyez les tenailles aboutissantes. Merci. Bienvenue. Très bien, merci. Nous avons dans le clavardage la question de Mélanie. Est-ce qu'on peut, au niveau de la correction, utiliser une grille de type EI qui ne calcule pas automatiquement les points, mais informe seulement l'élève de son évaluation sur 8 pour chacun des critères, pas de note globale? 8 étant un nombre, peut-être que les points peuvent faire 8 selon euh, les valeurs attribuées au critère, je réfléchis en même temps. C'est un cas, euh, cas qu'il faut réfléchir, à mon avis. Donc, Mélanie, euh, c'est possible de se reparler à ce sujet-là. Bien. Mais, disons okay. que la grille, la grille est prévue pour attribuer des, des points dans son, dans son utilisation. Et on va reprendre la question également dans le document réponse. donc on aura la réponse pour tous par la suite. Il y avait David, oui, à votre tour, on vous écoute. C'est concernant le devoir, euh, vous avez mentionné tantôt qu'il y a une date limite, mais que le jeune peut envoyer son devoir avant, et il y a jusqu'à la date limite pour modifier son devoir. Est-ce qu'il y a une option qui peut faire en sorte que dès la première fois qu'il envoie son devoir, cette date unique-là soit coupée? Oui. On peut configurer le devoir pour que l'élève fasse envoyer et qu'après, il soit trop tard. Que l'enseignant soit obligé du, de lui débarrer l'accès s'il veut modifier son devoir. C'est parfait parce que ça peut être intéressant dans la mesure où que si, si l'enseignant décide de commencer à évaluer puis là l'autre modifie son devoir. Merci beaucoup. Très bien. Merci. Caroline, vous aviez la main levée. Est-ce que c'est de votre première intervention de tout à l'heure ou vous avez une autre question? Ah, voilà. Donc, c'était l'intervention de tout à l'heure. C'est bien. Pas de problème. Il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y a d'autres questions ici? Alors, mes collègues, est-ce qu'il y a des questions qui sont dans le document questions-réponses? qui ont été ajoutées, nous pourrions également y répondre dans la vidéo. Non, elles ont toutes été répondues, c'est bon. Très bien. Alors, on vous laisse encore quelques instants. J'ai remis à l'écran le lien pour vous inscrire demain à nos plages d'accompagnement et de soutien. Alors, Recifan Moodle 4, soutien. Alors, sur ce, ben je vais vous souhaiter une belle fin d'après-midi. Je vais mettre fin à l'enregistrement. S'il y en a qui veulent rester encore quelques instants pour poser des questions hors d'onde, comme on mentionne, alors vous êtes les bienvenus. Alors, merci à votre, à votre, votre pour votre présence cet après-midi. C'est toujours agréable d'être avec vous. On espère que nous avons répondu à vos attentes. Merci à mes collègues et on se revoit la semaine prochaine pour la suite de l'évaluation avec Moodle. Au plaisir.